Le jeu n'est pas prêt, mais les insiders sélectionnés par le programme ont déjà pu enfiler leur nouvelle armure de Spartan et vont pouvoir découvrir le multijoueur de Halo Infinite. Mais la question que tout le monde se pose, que peut-on dire sur ce nouveau jeu qui devrait nous durer 10 ans La bêta de Halo Infinite nous offre la possibilité de découvrir les bots et le mode Académie, Une nouvelle façon d'appréhender le multijoueur d'Halo et de s'entraîner avant d'aller affronter des vrais joueurs du monde entier. Et vous serez surpris par leur réactivité, les bots sont marqués d'une intelligence artificielle qui saura mettre vos nerfs à vif. Dans Halo Infinite, vous retrouverez la nervosité de Halo 5 et un feeling proche de Halo 2 Anniversary, de quoi créer des games dynamiques qui rappelleront les parties des premiers jeux de la licence Halo. Sprintez, faites des glissades, accrochez-vous au mur pour surprendre vos ennemis, protégez-vous derrière votre drop mall, devenez invisible, travaillez en équipe en donnant facilement une arme à un allié ou en lui indiquant des cibles. Découvrez les nouvelles armes facilement avec le mode Academy, Remportez la victoire sur les bots et collectionnez les étoiles sur chacune des armes proposées. Partez en quête de la personnalisation d'armure unique que propose Halo Infinite qui vous représentera sur l'intégralité de vos games. Et votre armure sera importante puisque les couleurs bleues et rouge ont disparu en multijoueur. Jamais un Halo ne vous a offert autant de configurations de touches ou de paramètres. Personnalisez vos systèmes de visée comme jamais en paramétrant jusqu'à votre sensibilité sur votre zoom. Redécouvrez le sound design de Halo avec le travail fait sur les armes ou la musique des menus ou encore in-game. Halo Infinite offrira une nouvelle expérience multijoueur Halo sur Xbox Series, Xbox One et PC dès la fin d'année. Le multijoueur de Halo Infinite sera free to play disponible à tous. saurez vous vous démarquer Accrochez-vous Spartan et préparez-vous pour l'expérience Halo ultime